Bonjour, dans cette vidéo, je vais m'adresser à tous les amateurs de films, de séries et de mangas sur Netflix. Tout d'abord, il faut savoir comment fonctionne la plateforme Netflix. Netflix propose un large catalogue de films et de séries disponibles en fonction de votre géolocalisation. C'est-à-dire qu'une personne qui est en France n'aura pas accès au même catalogue qu'une personne résidant aux États-Unis. Et pourtant, il y a une forte demande pour certaines séries, films ou mangas qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Cette vidéo vous apprendra comment faire pour regarder certaines séries ou films qui ne sont pas disponibles dans votre pays. La solution est ici. Installer un VPN sur votre ordinateur. Mais pas n'importe quel VPN, un VPN efficace pour le streaming. Surfshark, le VPS fait pour le streaming. Surfshark, c'est plus de 3200 serveurs dans 65 pays. Un abonnement. Appareils illimités. Un seul abonnement est nécessaire pour couvrir tous les gadgets de votre maison. Téléchargez nos applications et utilisez Surfshark sur n'importe quel appareil de votre famille. Un tarif pas cher, très économique. Naviguez en toute confidentialité. Préservez votre confidentialité et votre sécurité lorsque vous naviguez sur Internet. Utilisez Surfshark pour éviter le suivi. Bypasser, également connu sous le nom de tunnelisation fractionnée, cette fonctionnalité permet aux applications et sites sélectionnés de contourner la connexion VPN. CleanWeb, arrêtez les logiciels malveillants et les tentatives de phishing. De plus, oubliez que les publicités et les trackers existent. Politique stricte de non-journalisation Votre confidentialité est un droit, pas un privilège. Nous ne voulons pas surveiller ni enregistrer quoi que ce soit lorsque vous vous connectez. Cryptage le plus avancé, le meilleur cryptage du marché protège chacune de vos étapes en ligne. Gardez vos données confidentielles. Kill Switch, la fonction Kill Switch désactive votre connexion Internet si votre connexion VPN cesse de fonctionner. Ainsi, vous êtes protégé 100% du temps. Voilà, vous savez presque tout concernant le VPN et Netflix. Et bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, si vous souhaitez voir des séries ou des films sur Netflix non diffusés dans votre pays, il vous suffit d'acquérir le VPN Surfshark et de l'installer sur votre ordinateur. Pour cela cliquez sur le lien figurant dans la description, sous cette vidéo.